Quand vous avez installé votre site, il vous faut faire quelques procédures de paramétrage afin de travailler dans de bonnes conditions. Pour cela, cliquez sur Système puis Configuration. Une fois le formulaire ouvert, vous devez saisir le nom du site. Le nom du site que vous voyez ici apparaît lors de la recherche. et vous avez ici le nom du site qui apparaît sur votre serp donc cette information là apparaît sur le titre de la serp c'est la raison pour laquelle qu'il faut choisir un certain nombre de mots clés un petit peu intéressants. ensuite pensez à cliquer sur réécriture au vol d'url ça, c'était vu dans un cours précédent, ça vous permet d'éviter d'avoir le lien index.php présent dans votre site. Ensuite, si vous avez l'éditeur par défaut, vous pouvez éventuellement installer à la place de TimmyMCEJCE, qui est un petit peu plus évolué, qui vous permettra d'avoir un peu plus d'informations. Enfin, la description du site, la description du site, en fait, pareil euh, sur votre référencement vous permettra d'avoir euh, à remplir une balise meta description que vous voyez ici voilà ce que, ce que je suis en train de souligner cette euh, balise euh, euh, informe ce champ là les mots clés du site ce n'est pas une obligation si votre site est en cours de référencement pensez à mettre index follow dans le cas contraire mettez nous index no follow Au niveau du système, rien de particulier, euh, sauf que pensez à mettre et à activer en fait le cache de votre site en cliquant ici. Quand il est terminé, ça vous permettra d'avoir un référencement un peu plus optimum, ce que je suis en train de faire. Au niveau du serveur, évidemment, ces informations-là sont à surtout pas à toucher, si vous, sinon vous, vous mettez en péril la bonne marche de votre site internet sur les informations techniques. Pensez à vérifier les mails, si le compte des mails sont bien saisis. Dans mon cas, je me suis servi du serveur SMTP et j'ai mis les codes OVH qui m'ont été fournis pour pouvoir me connecter en ligne. Euh, avec mon logiciel de messagerie.